On est hyper motivé. Il y a un peu de pression mais ça va. On, va assurer. on peaufine pour vous envoyer un spectacle de ouf. Quoi qu'il arrive on va s'amuser. C'est incroyable. voilà Je suis très fière de ma sœur. Elle a fait un bon boulot et son équipe aussi. C'était super, c'était génial. Je le conseille pour tout le monde. Les enfants se donnent à faux et on voit qu'ils aiment ça. Je ne suis pas danseur, mais j'ai apprécié toutes les danses. Magnifique. Bravo. C'était trop bien. C'est agréable en fait de voir les enfants s'épanouir en faisant de la danse. C'était super. Très bonne ambiance, bien organisée. On a apprécié en fait le fil entre chaque spectacle, chaque univers, les enfants, les adultes. Ça donne presque envie nous-mêmes de nous inscrire, donc franchement, bel événement à refaire. Je trouve que l'organisation, c'était top. On reçoit un SMS avec le nom de la personne qui nous accompagne. Un vrai plaisir encore une fois. Cette année, c'était un super retour à la danse post-Covid, donc venez vous inscrire. On est très nombreux et chaque année, on prépare un spectacle du tonnerre.